Georges Scandalis, professeur de mathématiques à l'Université de Paris. Dans la mécanique quantique, on se rend compte que les observables sont des quantités qui ne commutent pas et on étudie ce que, ce que cherchait à faire John von Neumann, c'était d'étudier de, l'ensemble des observables euh, et euh, quels sont les ensembles possibles d'observables dans, dans la nature, dans une nature mathématique disons, pure. Les objets plus spécifiques sur lesquels je travaille, c'est des problèmes géométriques, comme des problèmes de diffusion, mais qui se font dans des directions privilégiées. Ces directions forment comme un petit peu les feuilles d'un livre, c'est ce qu'on appelle un feuilletage. Et on étudie, euh, disons, les, les, les observables que l'on peut obtenir à partir de cette propagation. Quand on découvre un théorème, on est très heureux. Euh, quand on a des idées, les, chaque idée nouvelle, euh, c'est ça le bonheur euh, quand on fait de la recherche. Ce qu'on appelle un beau résultat en maths, c'est quelque chose, euh, effectivement, qui est euh, de, assez proche de, de, de, de l'art. Ce qui en fait la valeur, c'est euh, a priori, la reconnaissance des gens qui ne sont pas si nombreux sur la, sur la terre, qui sont capables de le comprendre, de l'utiliser et de le valoriser. On s'adresse plutôt à notre communauté euh, proche. Et donc, c'est eux qui nous jugent, c'est nos pères qui nous jugent. Et donc, un prix, ça veut dire que ça a été apprécié par, la, par des pères prestigieux. La recherche... Même la plus appliquée ne peut pas se passer de la recherche fondamentale. Et des très très bons mathématiciens euh, sont formés, existent et ne demandent qu'à pouvoir euh, continuer de, euh, dans les mathématiques et, et apporter leur euh, puissance de travail, leur enthousiasme euh, pour obtenir des, des, des, les, le résultat d'aujourd'hui qui peut-être peut fera l'amélioration de la vie d'après-demain.